Corona. Non, non, non, non. Corona. Non, non, non, non, non. De ma fenêtre ouverte sur la rue rétrécie, je surveille les rayons de mon carrefour city. Je check vite fait en secret s'il reste du PQ, s'ils si ont des carottes ou bien s'il y en a plus. Corona. Non, non, non, non. il y a des ménagères au look de chirurgiennes des éboueurs fluo devant leur camion ben mais moi je compte les bandes du passage piéton 1 2 3 4 5 6 7 bon corona, non, non, non, non, non. corona. Des coureurs sérieux qui trottinent en lycra et d'autres qui font semblant mais qui en fait courent pas. Il y a des chiens à punk dont le punk est parti. Et les volets fermés des fuyards de Paris. Ouais. J'ai un peu mal aux cheveux depuis hier midi. Je me demande si.. Corona. Le vert passe au rouge, mais tout le monde s'en fout. Moi je commande des sushis de chez Deliveroo. Le carrefour brille sa race comme une bijouterie. Je. Je crois qu'elle est jolie, la fille qui applaudit. Corona. Non, non, non, non. Corona. Non, non, non, non. Corona.